Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, l'information cruciale vient de tomber. Cristiano Ronaldo, déçu, vient de demander à Manchester United de le laisser partir. Alors là, je suis franchement déçu. Oh, mais Cristiano Ronaldo, quelles sont ses manières Quelles sont ses manières Hein Tu vas à la Juventus, hein tout le monde te défend, parce que tu mets je sais pas combien de buts. La Juventus quand tu arrives, ne gagne pas le championnat. Quand tu pars, ne gagne pas le championnat. Hein? La Juventus, tout le monde dit que tu es allé là-bas, tu les as affaiblis. Tu as bu leur sang et ensuite tu es parti. Tu entends ce que je t'explique Là, aujourd'hui, tu vis à Manchester United, tu fais une saison entre deux, entre deux chaises. Voilà, Tu as fait les résultats qu'il fallait en tant qu'attaquant. Mais quand on regarde le jeu... Ah, on ne sait pas ce qui se passe quand tu es sur le terrain avec Manchester United. On dirait que l'équipe est totalement désorganisée, que les joueurs n'ont pas trop envie de se donner parce que toi tu es là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que c'est euh, c'est pas de ta faute. Hein Peut-être que c'est les joueurs, les jeunes de la nouvelle génération qui ont œuvré contre toi et qui ont essayé de t'éteindre. Tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'il y a eu une omerta à Manchester United pour briser ta carrière. Peut-être qu'il y a eu la même chose à la Juventus. Mais là, là, une fois, ok. Deux fois, ça commence à dire, bon, cri cri. Voilà. Et là, tu viens, tu dis à Manchester United que toi, tu veux quitter non seulement Manchester United, mais que, que non seulement, hein, toi, jusqu'à la fin de ta carrière, tu veux jouer la Ligue des Champions. Mais mon gars, si tu veux jouer la Ligue des Champions, il fallait faire une bonne saison avec Manchester United. Finir dans les trois premiers c'est pas chaque année, tu vas arriver dans un club, vous allez arriver cinquième, tu vas jouer la Ligue des Champions, et l'année d'après, ouais, nous, on n'est pas qualifiés en Ligue des Champions, je m'en vais, hein. Voilà. C'est quoi ça, là, hein? Moi, si c'est pas Ligue des Champions, je joue pas au foot, hein. Non, mais Cristiano Ronaldo, là, franchement, je suis un petit peu déçu. Mais oui, je suis déçu. Non. Tu peux pas abandonner un club sous prétexte que tu n'as pas réussi à atteindre le carré qui t'emmène en Ligue des Champions. Oui, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas de ta faute à toi tout seul. Il y a eu un club, il y a eu du remaniement, changement d'entraîneur, changement de tactique. Il n'y avait pas tout le temps les mêmes joueurs. Voilà, Il y avait des joueurs, il y a eu des histoires d'extrasportifs. De il y, y a eu de tout, bien sûr, tu as des arguments. Mais tu es Cristiano Ronaldo, tu comprends Tu ne peux pas quitter comme ça et dire « Ouais, moi, je veux jouer la Ligue des Champions. Vous, vous ne pouvez pas jouer la Ligue des Champions, donc je m'en vais. » Comme si tu n'avais rien à voir dans l'histoire du fait que le Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Tu fais partie aussi du problème. Même si tu es aussi une partie de la solution qui a fait que Manchester, Manchester United n'a pas coulé. Tu comprends Oui, si tu n'étais pas là, on enlève tes combien de buts là Manchester United ah, Là, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Mais l'année dernière... Ils ont fait une bonne saison sans toi, ils sont arrivés en Ligue des Champions. Et là, tu viens, ils n'arrivent pas en Ligue des Champions. Hein Cri-cri. Écoute, moi ce que je te propose, c'est d'aller dans un club tranquille. Va au Bayern. Tu vois, tu vas rejoindre Sadio Mané. Il va t'expliquer comment c'est ne jamais abandonner. Tu comprends Lui, il a ça dans le sang. Sadio manet. tu vas là-bas, au Bayern de Munich, en plus, c'est des Allemands, ils ont des tactiques de je ne sais pas quoi, et en plus, là, il y a Lewandowski qui veut se barrer, comme ça, tu as fait tous les championnats Hein Italie, Angleterre, Espagne... Bon, il, manque, il manquera la France, mais bon, je sais pas vers qui tu vas aller, hein Si ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Et apparemment, le Paris Saint-Germain, ils ne sont pas trop intéressés. Voilà, parce que toi, on connaît, tu as du caractère, tu vois ce que je veux dire Il y a Messi, il y a Mbappé, ils ont dit dire... Hey, oh, oh, c'est bon, on est déjà les meilleurs du monde. voilà, On ne va pas rajouter un troisième meilleur du monde. Euh, C'est quoi, là On est l'équipe qui ramène tous les... Non, non, non. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, tranquille. On ne veut pas d'embrouille dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire Et là, je ne sais pas où tu peux aller en France. Hein voilà. Si ce n'est pas Monaco ou Lyon, voilà, qui pourrait s'approcher un petit peu du salaire que, que tu vaux. Après, ouais, tu peux aller tenter Marseille. Hein ouais, tu peux aller tenter. Pourquoi pas a mis un but de malade là-bas, ils ont jamais oublié. Hein hein tu sais que tu les as traumatisés, les Marseillais Mais bien sûr, viens jouer à Marseille. Comme ça, ça met du piment dans le championnat français. Du piment bien doux. Et tu sais quoi Ça va foutre la haine à tous les autres championnats. Parce qu'ils parlent trop mal. Ils parlent trop mal. Là, on est en train de voir que le championnat français est en train de changer. Il devient attractif. Il y a les joueurs qui viennent de partout. Et il y a les jaloux qui viennent porter plainte contre la Ligue 1, contre les clubs. Oh là là, le foot va se passer en France, tu comprends Voilà, donc là on pourra aller sortir, voir des joueurs de malade dans des stades de ouf, allez